Je suis Thierry Marchand, je suis commerçant à la Chapeglin depuis 2014. On a la supérette euh, qui fait le bureau de tabac et épicerie euh, 13 rue du château. Euh, on est ouvert 7 jours sur 7 le, du 7h le matin à midi et demi et de 15h30 à 19h et 9h à midi le dimanche. Des, des plateaux grillades euh, sur commande avec des produits marinés. Et, les saucisses, les boudins, les merguez et autres grillades.